par rapport à l'élaboration de produits et services et à la mise en place de canaux adaptés aux besoins de la clientèle. Nous, nous avons, depuis notre création, institué ce qu'on appelle euh, euh, la rencontre des opérations. C'est une rencontre qui était annuel, ensuite on l'a mis tous les deux ans. Ça consiste à regrouper toutes les doléances, à regrouper toutes les plaintes en tout cas provenant de la base, de la clientèle, et essayer de voir comment, et par rapport aux produits et services, comment les intégrer pour essayer de rencontrer ces besoins-là, par rapport aux conditions d'accès au prêt, par rapport aux conditions même de graduation. Les premiers crédits qui sont décaissés sont harmonisés au niveau de chaque groupe. C'est une question d'équité, de, de, de mettre tout, tout, toutes les femmes au même niveau. Alors, euh, quand nous donnons les crédits, les crédits sont harmonisés et le premier crédit qui est décaissé, ce qu'on appelle le prêt initial, il est fixé à 50 000 francs CFA, soit 100, 100 dollars. Hein. Mais le crédit augmente de manière graduelle. L'évolution du crédit est fonction de la capacité d'épargne de la femme. Et comme le banc villageois fonctionne sur des cycles de six mois, alors le crédit est évolutif en fonction des cycles. Dans le délai, on vous dit, vous commencez, vous ne pouvez pas avoir plus de 50 000. Vous ne pouvez pas, entre deux cycles ou trois cycles même, aller au-delà de 200 000. Après, il faut passer minimum, maximum 500 000 avant d'aller à 1 million ou plus. Alors, tout cela, les femmes avaient jugé, par exemple, que le délai était trop long. Alors, il peut arriver aussi qu'une femme qui dise, « Je suis arrivé à un million de prêts pour le prochain cycle. Je n'ai pas besoin de crédit, je vais me reposer. » C'est comme ça qu'elle s'exprime. Avant, quand cette femme revenait, on lui dit « Vous commencez comme au début, avec 50 000. » Mais avec les doléances qui ont été posées, on a dit non. Si elle revient, au moins on lui donne le montant minimum qu'elle avait. Ces doléances sont remontées par les agents de crédit. Parce que les réunions mensuelles sont obligatoires au niveau de chaque groupe de BV et supervisées par un agent de crédit. Et c'est pendant ces réunions qu'il y a toujours des moments d'échange, d'animation qui permettent de collecter un peu les doléances des femmes pour les remonter au niveau des agences. Maintenant, ce qui est intéressant dans ce dispositif, c'est qu'à la fin de chaque cycle, les revenus qui sont générés par l'épargne qui est recyclée et rétrocédés aux épargnants au pro retard de leur épargne. Dès que tu prends un crédit, systématiquement, il y a une épargne obligatoire qui est exigée. Ce qui fait que quand la femme va payer un intérêt, ben, elle va gagner en contrepartie. C'est comme si son épargne était mise en dépôt à terme. Ce qui fait que, généralement, au niveau du banc villageois, où le taux d'intérêt est fixé à 10% flat, la femme qui paye 5 000 francs d'intérêt pour un crédit de, de, de, de 50 000, recevoir, à la fin du cycle, recevoir des dividendes de 3 000. Ça veut dire que son, sur le taux d'intérêt, il ne lui revient même plus à 10%, mais peut-être à 5%. Ça veut dire quoi Ça veut dire que mensuellement, le banc villageois doit encore se retrouver à la même période, pour collecter l'épargne de ses membres, les redistribuer, payer les intérêts à Cori, faire toutes les transactions, clôturer les transactions et revenir le mois prochain, ainsi de suite. Cette activité, au-delà de son de caractère financier, renforce la cohésion du groupe. Et ça permet aussi à Cori de pouvoir de développer des thèmes d'animation autour de ces groupes, de ces banques villageois.